Alors, est-ce que tu peux bouger euh, la manière dont tu gères ta sexualité Oui. Et pourquoi je dis gérer ta, sa, ta sexualité plutôt que recréer une sexualité existante Parce que ta sexualité n'a jamais... Euh, L'énergie sexuelle, même si tu la bloques au niveau sexuel, va se manifester sous d'autres formes. C'est comme un arbre. Tu coupes une branche, il en ressort deux tu la recoupes, tu recoupes les deux, il en ressort quatre, etc. etc., etc. <rire> tu trouves donc ton plaisir dans autre chose que la sexualité. Voilà ce que me raconte ta structure martiale. Euh, le fait de re tu... Okay. tu retiens ta sexualité, cette énergie. Alors, quand, quand je dis sexualité, ça veut dire tu retiens ton, ton énergie sexuelle de manière inconsciente pour toi prendre plaisir. Mais ce n'est pas ton conscient qui prend plaisir, c'est des niveaux sous ton conscient. C'est ça qui est intéressant chez toi. Euh, alors, pourquoi est-ce que tu as posé, pourquoi est-ce que tu est as créé ta réalité en faisant en sorte que tu ne vives pas ta sexualité au niveau conscient, mais au niveau inconscient Et surtout, quelle part de toi prenne plaisir Ah, c'est intéressant. Euh, alors. J'ai même une autre question un peu plus pertinente pour, euh, pour ta structure et pour toi. C'est euh, quels sont les verrous qui t'empêchent de placer ton énergie sexuelle au niveau conscient et de pouvoir la manifester au niveau conscient Ok, c'est la liberté. C'est la liberté qui te, qui te joue des tours parce que tu t'en veux pas ta liberté. Tu, le cons, comment est-ce que tu vis la liberté C'est d'en être emprisonné. Tu t'aperçois de l'immensité du ciel uniquement lorsque tu es derrière les barreaux. Lorsque tu es à l'air libre, la vie est fade pour toi. Lorsque tu es à l'air libre, les couleurs sont ternes. Lorsque tu es à l'air libre, lorsque paradoxalement, c'est lorsque tu es libre de tes mouvements que stagne et c'est lorsque tu es prisonnier derrière des barreaux donc derrière des croyances derrière des pensées qui te auxquelles tu adhères et qui te maintiennent en place que tu as le plus envie de bouger pourquoi parce que tu marches à la frustration tu marches à la frustration ouais. c'est l'extérieur qui doit t'imposer et pas l'intérieur Mmh. ouais, T as inversé deux trucs euh... alors comment je vois ça l'extérieur prévaut c'est pas tout à fait ça, il y a un truc qui manque alors ouais alors je vais me refocaliser sur toi ouais alors, tu marches à la frustration euh... C'est lorsque tu es le plus prisonnier que tu as envie, plus le plus l'envie de bouger. Parce que c'est, oui, tu mets le pouvoir euh, de créer des règles dans, les mains, dans des mains extérieures. Au lieu de les placer à l'intérieur. Parce que c'est toi qui as fixé les règles. Parce que c'est toi qui as fixé la règle. Je décide de mettre la, euh, la création de règles à l'extérieur. Et merci pour, euh, pour, cette, euh, pour, cette, euh, pour cette révélation, pour cette information. Parce que c'est ce qu'on fait tous à longueur de temps et à longueur de journée. On ne fait que remettre la création de notre vie, donc des règles et des lois qui sous-tendent notre existence elle-même dans des mains extérieures. C'est ce que la politique est. Par exemple, pour ne citer que ça. Et le groupe est pareil. Tu ne fais que remettre ton... ton génie dans d'autres mains, pour te prouver que tu n'es pas sur le, sur le bon chemin. Et l'énergie sexuelle, ta sexualité, c'est toi qui décides. Et c'est ça, putain, mais oui. C'est ça. tu as peur de décider. C'était ça la clé. tu as peur de décider. Tu veux pas décider. Tu souhaites t'extirper de cet espace de décision, et c'est pour ça que tu... C'est en reculant. c'est pas que tu l'as mise à l'extérieur, c'est que tu as reculé de cet espace de décision, de ce pouvoir absolu qui crée ta vie instant après instant et qui est une jouissance en soi. Et automatiquement, tu as mis le pouvoir à l'extérieur de toi. Donc ce que je te propose comme voie d'évolution, c'est de mettre de faire un pas en avant vers euh, cet espace de décision que tu as fui. Voilà ce qui sous-tend ta sexualité existante. Parce que c'est toi qui décides dans quelle position tu veux, euh, tu veux faire l'amour. C'est en t'enfiant à ton ressenti, en te laissant bercer par, ces, par les énergies. Que tu crées une danse avec cet homme ou cette femme, peu importe, qui est lui aussi ou elle aussi fait pareil, et du coup vous vous, vous dansez mutuellement. Tu conçois la vie comme étant une prison, pas comme une liberté. Parce que pour toi, décider, c'est ne pas respecter les règles. Donc ça veut dire que tu as une priorité à respecter les règles. Tu veux respecter les règles à tout prix. C'est ta manière de prêter allégeance et de dresser le toutou que tu es. De dresser le chien que tu es. Tu dis autrement, et ce que je dis, c'est aussi valable pour le groupe, tu préfères mettre ta valeur dans la soumission. Tu préfères te, te laisser exister par la soumission. Par le... Oui, mon capitaine. Entendu, mon capitaine. Bien reçu mon capitaine. Et tu fais tout pour ne pas voir ça. Tu fais tout pour ne pas voir que tu es le responsable. Parce que tu es celui qui a fait un pas en arrière pour reculer. Pour ne plus être dans cet espace de pouvoir absolu. Où tu peux créer des règles comme tu veux. Il y a un côté victime aussi derrière, hein. mais qui va de pair avec la soumission. Tout est à l'extérieur, ta, ta, ta valeur est dans la soumission, et il y a bien un monde extérieur et toi. Et c'est le monde extérieur qui décide, et pas toi. Merci pour ta question, Marcel.